En mode avec une musique si Bah en gros tu vas genre, genre tu vas tout euh, enregistrer toi mmh -hmm. Hop là Il a intérêt à bien jouer Diva le gars hein. Il a intérêt à bien jouer tout court hein. ouais Mais encore mieux Diva s'ils ont pris que des nains Ah ouais Ils ont pris que des nains ah Le problème c'est qu'ils les ont mis euh Mélanée. Mmh. Les gars, moi, je peux rien faire. Hein. J'ai Mes mains qui froides du coup, euh, mes réactions ils sont pas directes. Les gars, euh... t'as aussi quand tes mains sont froides, euh, tes réactions ils sont pas directes. Tes réflexes Oh putain, non, je suis mort J'ai plus de vie. Jamais ils vont entendre ta musique <rire> dans ma vidéo. C'est pas grave. Ah bah non, je vais mettre une musique par-dessus. Ouais, non, tu pas coupes que... le son. et... Enfin, presque le son quoi. Ouais, bah, voix, euh, la voix sera moins Un nouveau. Nope. T'as <rire> <You are there. rire> Qu'est-ce que c'est que la musique Hein Ah euh, oui, je suis Attends, c'est quoi la musique oh, je fous, je me sacrifie. Pas de guerre. Je me suis sacrifié, moi. Mais par contre, s'ils prennent pas de soin dans l'équipe, ils sont trop pauvres. Hein. S'ils si prennent pas de je ils prennent okay. de soin Il hein. y en a un, y il a pris y Tressur, frère. Il veut faire quoi être Tressur Il n'y a pas de tracer. Ouais. Bah, Il y a deux secondes, y'en y avait une, non hein. y en avait une. Hein. Ok. okay. Putain, mais moi, ça... mes mains elles sont trop froides. De oui ça, je ne moi je vais tomber. Recule, recule, recule. Merde. T'as utilisé son ultime juste pour moi. Regardez Kiriko. Non, j'ai pas le temps. Tiens, mon, t'as mort, t'as mort. J'arrive avec euh, Moira. C'est chez vous. Ah, c'est bon, toi, t'as plus besoin. Pourquoi oh ils jouent pas de la Mais quoi Mais comment, Mais comment ça peut me laver en deux secondes mais quoi hein Bah genre j'avais appelé mon mecha pour te dire la, la tourelle a déjà là Hold up, wait a minute, something ain't right Et le pire c'est que genre euh, ils ont pu me laver en 2 secondes genre C'est qu'ils ont mis 5 La, la tourelle elle a la pu me laver en 2 secondes alors que... Non on a pas qu'une hein Allez on est dans le tap putain bande de tapettes Il tire combien? Tu. Non, je tu tu peux fait. pas. Bouger. Dégage. Ouais. Oh, hâte, hâte, hâte, Non, putain, il y avait la lave en fait. Hiiiiii! Oh. J'ai besoin de Merde. Tu Ça dégage. Ooh. The play fist je l'ai pris pour vous je l'ai pris, pris pour vous quand même en plus toi t'as une deuxième chance du coup par contre je donne quoi you oh, are no. putain il m'a buté Non. attends mais pourquoi sa ma... tourelle elle m'a focus alors qu'il y avait le ah non il s'est pas montré mais c'est un gros fils de pute. et lui pour un temps qui sait pas protéger les autres pour un nourrissa, ah, euh, il ne sait pas protéger les... son équipe. Hein. Le but d'un temps, c'est quand même de protéger son équipe au maximum. <coughs> Par contre, vais je... vous détruisez les tourelles. J'ai baisé les tourelles. Donne-moi me coup de du... Faut qu'on reste comme ça. Hein. Ouais. J'ai besoin de toi. Merde, ils m'ont buté. Quoi Mais ça a pas marché Mais quoi mais c'est complètement bugué ce putain de jeu de merde Ils sont trop cons. Hein. Et s'ils perdent et qu'ils ont des Torbiorns, c'est une victoire. Ils prennent le doigt là. En fait, il faut que, putain, que tu sois là là. Ma sphère, je l'avais déjà lancée en plus. Mais... M'en fous, je l'ai eu. Par contre, euh, j'ai pas entendu son multi s'activer, donc euh, non, je suis pas d'accord avec pas son multi. Parce que j'ai ent pas entendu son multi s'activer, pourtant j'entends très bien le fond du jeu. Non, mais en vrai, sinon les buts, ils ont perdu. Hein. Ils ont pris une <rire> son bras. Ouais, oh, bah son son bras fait pas très dangereux. Moi je me sacrifie pour qu'on gagne là. Let's oh là go <rire> Let's go, on trop fort. Oh là là, quel plaisir là de... Oh Oh, c'est toi. Quel plaisir d'avoir gagné, genre. Alors, mais en fait, hey, le pire, c'est que les gars, ils ont même... Ils ont vraiment rien fait, quoi. Genre c'est super facile qu'ils ont perdu alors qu'ils avaient des temps et des chacals et tout hein. C'est toi qui a fait les kills, c'est jamais oh, Ce skin là, c'est fatal, il est grave beau En fait, hein. je sais pas pourquoi je l'ai pas gardé hein. En vrai, celui que j'ai, il est grave beau Mais en français, avec ce, avec ce skin, tu vois, tu dit suivez mon regard au lieu de dire suivez mon regard tu vois. Suivez mon regard yeah. Et genre avec un de mes potes on a fait yep. suivre marguer comme ça, parce qu'elle est française du coup euh... oui T'as mais tu sautes super Mais ouf Non franchement ce, ce -là, il T'inquiète pas on va t'aider une en il y a une fatale en face. Oui, Elle est forte ou pas la fatale Non, elle m'a même pas encore tiré dessus, du coup je suppose que non. En tout cas, euh... zéro kill elle a fait. Je crois qu'il n'y a plus de fatale, je crois. Non, il n'y a plus de fatale dans leur équipe. Vraiment Oui <rire> Elle a, a changé Ah Non oh On m'a buté Oui, j'ai buté Tu étais faisant que j'avais pas fait <coughs> ma vie Il est quand même presque mort de moi Il pour la témoire après J'ai en fait... Euh... Ah, oui, bien, bien. T'aurais dû faire le soin putain je suis con. Piggy, Piggy a son ulti. Pas fait autant que son que ça Ah mais il y a une deuxième moyenne. Ah non c'est moi qui a fait le plus de soins ok. J'ai besoin de C'est pas moi hein, si jamais. Oh la musique, il faut que je trouve. Il faut que je trouve cette musique euh, sur Youtube. Ça, mais, putain de faucheur de merde C'est comme vous y a pas de racisme ici si. <rire> Ah mais les gars. Si ça a rien à voir avec le racisme mais <rire> Mais un gros cochon ça C'est tout ce que C'est me y a un gros cochon C'est tout ce que <rire> J'avais déjà prévu de te soigner en... avant que tu lui dises <rire> Ah mais retour de la fatale oh. euh ouais la fatale oh. Elle s'est pas guidée. Elle a utilisé sa lunette de très proche Ça fait quoi tu mon gars Ça fait quoi d'être euh, contraint d'utiliser Tracer hein <rire> EMOTIONAL damage. Mais va pas vrai. corps à corps bordel elle est fat... Il est fatal et il va corps à corps. Et après, il y a un truc qui va pas là. Attendez. Je peux pas trop euh, utiliser ma, ma petite fatale là. Et après Milvara il dit que c'est. Bah pas Milvara mais Corbogala il dit que c'est un truc euh, no skill. Hein. Moi il va. Pour rester 5 secondes en vie t'as besoin d'éviter toutes tes balles. J'ai vraiment besoin de soins de... à éviter. Balles, hein. soi, euh, de... Dès que j'arrive. Euh, il y a des trucs que je savais même, hein, même pas que ça existait Malheure alors Malheur, Tristan Non elle me l'a collé, elle a réussi à me l'a collé cette pute Tant J'essaie je bah, de te manger. Je m'en fous, ouais ouais elle me l'a collé allez. ouais, je pouvais rien faire là, là j'étais mort. J'ai, c'est obligé que ah, je j'aurais, J'aurais dû euh, passer devant toi pour qu'elle me la colle vu que moi je peux, quand je me TP je peux plus de dégâts En vrai pour moi des fois les, les, les soins et les.. Ah oh, mais il y a quelqu'un qui a quitté Ça va il y a quelqu'un qui est revenu. Il remplace le mec. Oh ouais mais ça prend par derrière. Mais par contre c'est pas normal que j'entende moins le, le son que jeu que d'habitude par contre. C'est bizarre. Il y a quand même une galère à me tuer le ref enfin, c'est chaud hein. il a mis quand même plus de. Il a mis tout son chargeur quand même, c'est chaud. Par contre quand je saute sur euh, le gars en mode euh, « Coucou » Je refais des screamers en gars Tu my friend now. Oh bah oui, il y vraiment peu de vieux. 5 secondes de mon ultime et c'est fini Mais il y a deux tracers contre moi! Ils sont obligés d'être à deux tracers contre moi! C'est chaud hein! J'arrive, le plus vite possible! J'ai vu que vous avez plus de vie! Ouais bah moi je t'attends! Faut pas que. Bon ouais. oh, bah, tant pis! C'est bon celui-là! J'arrive, attends! Il va trop corps à corps le mec, je crois. Il y en est mort, Voilà quand on dit que ma, euh, ma crise est une merde. C'est que c'est vraiment une merde. Personne n'est mort de la bombe Non ouais, personne n'est mort de la bombe. Je je m'en fous, je encore. dans le corps. Ouais. You are dead. Oh, j'aurais peut-être pas dû foncer dans le tas. <rire> oh ouais. Ah, on va. Y'a moins qu'on n'y a rien. Ah, on respawn ici. D'en je peux sauter sur le pont avec mon truc. Et puis... Et là on me dit que je suis pas à bon soin, je comprends pas. Pourquoi je me suis fait ça C'est J'ai buté la echo. Ouais, J'ai ouais. fait plus de kills que le Macri. Bon je peux peur, je peux pas, pas déposer son soin. Hein. Ouais, bon moi je dois me barrer. Moi je peux pas vous aider là les gars. En fait il me faudrait juste mmh. du soin. <coughs> Putain, c'est fatal. Elle est... elle peut être conne. Hein. Y a du soin ou pas je suis contre un chauffeur. J'ai sur solo... le, j'ai quasi sur le, un chauffeur. J'ai du soin, ouais. c'est où bon, là je un peu de creuser quoi oh, J'arrive Oh la musique Oh la, la musique que j'ai dans les oreilles Ah votre mère avec euh... ce qui se passe Il est intuable je vois quoi. Si on s'y met tous on peut le buter hein il y a personne qui s'y met justement, C'est euh, tout le temps pour d'où Il a tout le temps. son y de sang Il a tout okay. <rires> a Abusé ah, comment elle fait Mais toujours il glande dans mon T J'ai quelqu'un de mon ultime pour rien tu es en train de me dire ouais Je m'en fous à la poche entile Alors c'est qui Je sais pas Chopper, wow. un allié Non c'est un ennemi Il oh. me merde pas <rire> Ouais regarde celui-là où il te bute quoi Ouais c'est parce que je suis trop fort qu'il a eu le... Le temps fort. mais Elle est conne là... T'es conne aussi, mes